Bonjour à tous, euh, bienvenue sur euh, Bourse Technique. On va euh, regarder le marché, ce qui s'est passé euh, cette semaine, parce que c'est une semaine absolument euh, euh, ahurissante. C'est assez important comme chute, ce qu'on a connu. Euh, c'est une chute qui était peut-être pas prévisible de cette ampleur-là. On a connu quand même euh, euh, une effervescence, une euphorie. Euh, le, <rire> la, la confiance euh, de, dans la, les marchés était à son... Paroxysme. Donc, euh, ce qu'on a connu, oui, c'était sûr qu'on devait connaître une correction, mais c'est arrivé vraiment, vraiment raide et ça met beaucoup, beaucoup de, euh, de doutes quant à la continuité de la tendance au siège. Je parle sur les euh, principaux indices, Dow Jones, euh, Nasdaq, ainsi de suite, euh, américains et, euh, et mondiaux. Euh, cependant, il y a une chose qui euh, est arrivée et qui peut remettre en doute la tendance haussière aussi de l'or, parce que l'or a pris vraiment une grande, grande débat. Mais on va regarder ça en perspective. C'est quand même pas euh, paniquant ce qui est arrivé au niveau de l'or. Au niveau des indices, c'est quand même paniquant. Euh, mais là prochainement on pourrait reconnaître, euh, connaître un, un rebond euh, technique euh, qui ferait euh, en sorte qu'on qu puisse penser que la tendance euh, à la hausse va se poursuivre, mais euh, c'est dur à, à voir si euh, ça va se poursuivre à la hausse. Mais euh, ce qu'on a connu c'est très très important et un proverbe au niveau de la bourse qui dit de jamais attraper le, coup, le couteau qui tombe. Donc essayez de trouver les plus bas... Euh, euh, c'est peine perdue. Là, on peut avoir un rebond, euh, c'est sûr que c'est super euh, survendu, on va regarder ça dans les graphiques. Et puis, je voudrais vous parler aussi d'une euh, chose assez importante, c'est les taux, les taux d'intérêt. Euh, la Fed, dans ce moment, le taux directeur est à 1,55. Mais là, ce qui est arrivé euh, la semaine dernière, surtout euh, vendredi, euh, c'est que les taux sur les bons du trésor se sont écroulés encore euh, littéralement. Euh, donc euh, la yield curve l'inversion de la yield curve euh, ça se fait euh, c'était tout, presque toutes les niveaux euh, le 30 ans a jamais été le 30, 30 ans euh, euh, taux d'intérêt sur les bons du trésor, 30 ans ont jamais été aussi bas euh, ce qui s'est produit dans, euh, dans cette panique euh, ben on a vraiment euh, une conséquence directe de la non confiance des banques euh, dans le système donc euh, on prête euh, à très très court terme avec un intérêt plus élevé qu'à long terme à part du 30 ans mais il faut comprendre que le euh, bon du 13 ans 30 euh, ans est maintenant vraiment à la baisse c'est un, un, un cru historique qu'on a historique de tous les temps donc euh, ce qui me fait dire c'est que les euh, même si on n'est on pas clair là dessus on a des questions qui ont été posées à Powell euh, Trump, Trump. veut la baisse des taux, il le dit ça fait longtemps. Mais là, Powell n'aura pas le choix. Donc, euh, c'est le 2 ans, je pense, qui guide vraiment le. Euh, qui guide vraiment la, la, la, comment, la direction euh, du euh, euh, de, de la décision de la Fed. Donc euh, le 2 ans, je pense que ça a fermé euh, vendredi euh, point .92, en bas du 1%. Donc euh, vraiment, vraiment. Euh, euh, D'après moi, euh, puis même si c'est dans l'air, euh, on va avoir une baisse euh, brusque des taux d'intérêt et ça, dans le fond, ça reflèterait un peu notre scénario euh, à long terme, qu on, quand on regarde le, les graphiques à long terme de, de la, des fonds fédéraux, euh, on voit très très bien que c'était à la baisse et que ça va continuer à la baisse, le même scénario euh, en 2008 euh, vous allez voir tout à l'heure. Euh, donc, euh, au niveau des baisses des taux, ben, c'est une, on va dire, une bonne nouvelle pour les consommateurs. <rire> les prêts hypothécaires, les autos, tout va baisser. On n'aura pas le choix. On n'a pas le choix. Par contre, on est dans un piège parce que euh, depuis septembre, il y a tellement d'argent qui a été injecté euh, à cause de la. Dit à cause de la crise de repo. Euh, c'est que dans le fond, le marché est soufflé artific artificiellement. Tous les actifs. Sur la planète sont soufflés artificiellement. Et euh, ce qui s'est produit euh, dans cette vente de panique, je vous avais parlé euh, des robots, mais probablement euh, c'est une des conséquences principales de, euh, des transactions automatiques, automatisées. Donc, euh, euh, les transactions qui se font euh, beaucoup, un grand, grand pourcentage, je ne sais pas trop, c'est pas 80% des transactions se font par des, quand on dit des robots, c'est des logiciels. De euh, qui euh, interprète pas comme nous avec des sentiments mais il prend des décisions tout simplement euh technique, il y a des supports qui cassaient donc vendre, euh, vendre, vendre, vendre et ça s'est amplifié et l'autre chose aussi qu'il faut vraiment signaler c'est les appels de marge. J'ai eu beaucoup d'appels de marge. Euh, aujourd'hui c'était, euh, ben aujourd'hui dans la période qu'on vit euh, c'est un record absolu euh, euh, des petits investisseurs surtout euh, qui achetaient des actions euh, sur marge. Ça le, le, le le danger d'acheter une, une action sur marge, je l'ai déjà fait dans le passé, je fais plus ça, ça fait des années. Euh, on achète une action euh, et puis euh, on a une marge de crédit qui nous est disponible pour acheter encore plus d'actions. Alors ça c'est le fun quand que ça va bien, quand que ça monte, tout ça. Donc euh, on, on multiplie notre potentiel de gain euh, en, en achetant euh, plus euh, que l'argent la, qu'on possède. Le pendant de ça qui est très très négatif, euh, c'est qu'on peut perdre rapidement tout son gain et même devoir des sous. Si vous avez emprunté 1000$ euh, sur marge, et vous aviez 1000$ et euh, que votre action baisse de 50%, vous perdez tout. Vous perdez tout, euh, vous, puis si c'est plus que ça, puis que l'appel de marge est fait, vous pouvez même devoir des sous, euh, surtout dans des... Si vous achetez des ETF multiplicateurs encore, j'ai déjà fait cette folie-là, euh, c'est vraiment dur. Et lorsque l'appel de marge arrive, c'est là, Là, c'est pas euh, « ah, on va attendre que ça remonte ». Donc euh, ça, ce phénomène-là s'est amplifié euh, cette semaine, donc ça a contribué à la chute. Et puis euh, des personnes qui m'ont posé la question « pourquoi l'or, pourquoi les actifs euh, ?» Euh, Orifères ont on également connu une correction, mais dans une panique comme ça, on dit c'est le coronavirus euh, qui est peut-être le déclencheur, mais euh, si on regarde le marché lui-même, il euh, euh, y avait rien, il y a rien encore de solide là. Euh, depuis 2008, euh, on a soufflé le marché à coup d'injection euh, des tonnes de, de, de monnaie euh, dans le système de monnaie fiduciaire, du papier qui qui est créé à la volée, qui vaut absolument rien dans les faits, parce que c'est une monnaie qui est euh, créée artificiellement par le gouvernement, euh, qui a euh, aucune valeur de base pour la, la, la soutenir. Donc, euh, dans une panique comme ça, ben, tout y passe. Euh, j'avais dit, on va peut-être regarder ça, j'avais dit qu'en 2000, euh, 2009, c'est à peu près le même, 2008-2009, c'est le même scénario. L'or avait commencé à, à progresser en 2001, 2002, 2003, on voit très très bien la montée, et lorsque le crash boursier de 2008, est arrivé 2008-2009, l'or aussi a, a connu euh, euh, des baisses, euh, mais si on regarde à long terme, la tendance est encore haussière. Mais dans une panique, euh, tout le monde, si on a acheté des actions, euh, peu importe, orifère, Argentifère, euh, euh, des ETF, GDL, peu importe quoi, euh, si on est euh, euh, avec euh, des marges d'achat, ben, on panique et on veut vendre et on pense que... Le coronavirus, quand même, c'est important. C'est une pandémie, euh, pandémie parce qu'on se trouve à, à couvrir la planète. Euh, c'est pas rien qu'un local, c'est maintenant un peu partout sur la planète. Euh, mais là, la, la situation est, est, oui, grave, mais je pense que euh, est vraiment, vraiment amplifiée, amplifiée du fait que euh, l'économie, c'est sûr que la communauté chinoise souffre beaucoup, parce qu'on est obligé de confiner euh, des personnes dans des régions, pour euh, euh, faire en sorte que la, la, la propagation euh, ne se poursuive pas, et c'est une bonne chose, mais quand même, ça paralyse l'économie, et on est dans une économie qui ça prend vraiment pas beaucoup de temps à, à paralyser. Une journée, euh, simplement, euh, où le commerce n'est euh, pas euh, actif, euh, c'est des, des, vraiment des milliards de dollars, et à cause de ça, il y a plusieurs compagnies qui sont vraiment euh, endettées, c'est la fameuse dette, traîne des lourdes lourdes de dette, ben, il va y avoir euh, vraiment des pleurs et des grincements là, dedans, il va y avoir des, euh, des faillites, des fermetures d'usines, euh, il va y avoir des conséquences à ça. Euh, comme je vous dis, euh, j'ose pas me prononcer en disant que c'est vraiment le creux qu'on a atteint, ça y est, euh, le top qu'on a atteint dans, sur les indices, ça y est, il ressemble beaucoup, donc on peut avoir un rebond technique, mais après on peut retomber et tomber en beer, mar en beer market, euh, Lorsqu'on tombe, comme ça, je me souviens, en 2008, euh, la, pa, la, la chute euh, s'est produite. Même endroit où je travaillais, euh, euh, lorsque ça se produit, la chute, euh, c'est pas directement, euh, on n'a pas des conséquences directes dans l'économie réelle. On le voit une coupe de mois après, on, de 6 à 1 an, mais ça peut être plus rapide maintenant parce que, dans le fond, tout est interrelié. À peu près dans 6 mois, 3 mois, 6 mois, on va voir des, des conséquences, de, même de cette chute qui s'est produite euh, là. On va commencer à voir ça dans les journaux traditionnels, tout ça. Il euh, y a quand même un délai entre euh, la bourse et l'économie réelle et euh, c'est ce qu'on va vivre dans les prochains mois à cause de ce qui est arrivé. Peu importe si on tombe pas tout de suite en bear market, euh, il va y avoir des conséquences. Donc, on va commencer. Euh, Peut-être que je pourrais vous montrer quelques graphiques que j'ai euh, pris. Euh, transition, bon, on va regarder, euh, c'est euh, Real Investment Advice, euh, ça se trouve être euh, le, euh, le Standard Poor's, avec, euh, ici on voit la crise des repos, euh, l'argent qui a été euh, euh, injecté, euh, euh, c'est fou, c'est vraiment fou, euh, on, est, on, on est allé, euh, la situation ici, euh, 2009, octobre, on est allé en, en panique pour injecter euh, des sous, Il aurait fallu peut-être Laisser aller, on aurait eu peut-être une correction saine, mais là on se retrouve à avoir alimenté le marché artificiellement pour faire encore plus gonfler la bulle avec des euh, des, actifs, des, des euh, de la monnaie qui aurait pu servir à pallier ici, à, à, à corriger euh, euh, la défaillance du marché, mais là ce qu'on a fait, non, on a injecté quand on était au sommet. Là, la seule solution, le seul outil qui reste, c'est les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt vont certainement baisser euh, euh, très, très bientôt. Ça va se faire assez rapidement, d'après moi, D'après moi, dès le mois de mars, mars, avril, on va avoir des coupures de taux d'intérêt euh, de la Fed, le taux directeur. Donc, ça va euh, être influencé sur toutes tout euh, les actifs. les... Ça va influencer les actifs. Dans le fond, on va avoir un soulagement au niveau des intérêts. On va payer moins d'intérêts sur les prêts, sur la, les, les prêts qu'on qu a par... Euh... C'est effrayant. Donc, ça va soulager un peu le marché. Euh, de là à dire que toute l'économie va repartir, euh, pas l'économie, mais les bourses vont repartir, je suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Cependant, ça peut être une solution qui va être prise. réinjecter de l'argent, on le fait déjà. Ils vont ouvrir les vannes encore plus, mais je pense pas que la... Il y a peut-être un, une chose qui peut arriver. Je sais que ça s'est parlé beaucoup. Euh, Ce n'est pas la, la question d'être d'accord ou pas, moi et mon fils, on n'a vraiment pas la même opinion là-dessus. Mais euh, peut-être que dans la crise qu'on vit là, on pourrait tomber, euh, et puis c'est vraiment pas une blague, là. Euh, ma logique, je vais vous la dire, on pourrait tomber avec euh, des salaires universels. Euh, la raison est bien simple. En 2008, lorsqu'on a comme connu hein? un des plus gros crashs qu'on n'avait pas connu depuis 1929 pour repartir la machine on a donné on a donné aux banques on a rempli les poches des banques euh, quelques-unes avaient fait faillite euh, euh, <rire> dont ont profité de cette situation là sont devenus encore plus euh, euh, avares et plus euh, militantes au niveau de leurs idéologies c'est-à-dire de gonfler gonfler gonfler euh, euh, aller dans l'imprudence euh, comme la Deutsche Bank euh, aller dans des euh, produits dérivés euh, avec euh, des facteurs multiplicatifs qui font en sorte que quand que ça monte, ça monte, mais quand que ça descend tout peut... Euh, l'économie, tout peut être... Euh, tout ça peut tout scraper. Donc euh, la, prochaine, la prochaine crise qu'on va avoir, le prochain... je pense que ça va crier très très fort déjà avec euh, les gilets jaunes euh, en France et euh, plusieurs mouvements sur la planète euh, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi je pense que avec l'élection américaine aussi euh, euh, si la, la on tombe en récession, ça va être un coup dur pour euh, Trump. Euh, donc lui-même peut euh, euh, prendre la politique de Bernie Sanders, c'est-à-dire donner euh, un salaire euh, universel à tout le monde, parce que je pense que euh, la planète, euh, les, les citoyens qui voient les riches s'enrichir de plus en plus et que d'autres profitent pas de la manne, vont euh, vraiment, vraiment.. Euh, euh, euh, crier fort et ça pourrait provoquer des révoltes. Donc, euh, pour calmer le peuple, le pauvre peuple, on pourrait euh, peut-être donner un genre de salaire universel, pas un salaire qui, qui t'empêche de travailler, mais c'est pour ceux qui qui, qui qui qui savent que les gouvernements euh, euh, donnent aux banques, euh, ça pourrait donner un, un genre de calmement à la population et il y en a d'autres qui craignent que ça, ça va créer de l'inflation, mais d'un côté c'est prendre l'argent euh, qui appartient au peuple dans le fond, l'argent du gouvernement appartient au peuple. C'est le peuple qui paye des taxes, des impôts, euh, qui, euh, qui fait en sorte que euh, ces entrées d'argent là euh, euh, font vivre, euh, le, le, je dis le gouvernement, font vivre le pays. Euh, donc euh, dans le fond, on redonne et la consommation parce que les personnes qui auraient de ça, qui vont se servir de, de ça. On dit, oui, c'est du socialisme. <rire> c'est pas euh, le débat, je dis rien que ça peut arriver, parce que ça va crier fort, donc euh, l'argent qui va être injecté euh, dans le système via les personnes, mais, elle va être retourné euh, dans la, la, la, la consommation. Euh, il y a plusieurs euh, endroits, dans le fond, même ici au Québec, euh, on a beau dire, on parle des allocations familiales, on parle de beaucoup de mesures qui déjà euh, facilitent euh, euh, un genre de revenu euh, universel, mais euh, à l'occasion familiale, c'est pour ceux qui ont des enfants, mais c'est quand même très, très généreux au Québec, au Canada. Euh, donc, euh, oui. si on avait simplement un un salaire universel pour tout le monde. Et puis, le calcul qu'on a fait, euh, ceux qui sont vraiment euh, très, très en moyen, bien, autres, ça s'annule, dans le fond. Mais ceux qui sont plus pauvres vont prendre, ben, plus pauvres ou classe moyenne, vont prendre ces, ces surplus-là pour réinjecter dans le système en achetant des biens de consommation. Et ça peut être une solution. Je vous dis pas que ça va arriver, mais hum, je pense que <rire> réenflouer ré, les banques encore... Euh, euh, quand ça va être dit dans les médias traditionnels, je pense que hmm, ça ne passera pas. Euh, déjà, euh, je parle à plusieurs personnes de la crise des repos, euh, l'injection massive de, de monnaie dans le système, et la plupart des personnes ne sont pas au courant de ça. Ils ne savent même pas ce que c'est. Euh, euh, la plupart des personnes ne s'intéressent pas à ça. Euh, ils comprennent pas qu'ils se font... Euh, euh, c'est sûr que là, on parle au, au niveau des États-Unis, ils sont peut-être bon, même pas. Euh, on pas au courant de, de ça que <rire> le système est, est, est, est pourri et est, est vraiment manipulé de toute pièces. Euh, Trump, quand il dit que l'économie va bien, euh, oui, ça roule l'économie, mais c'est comme je avec quelqu'un, c'est tout des petits salaires, c'est des euh, deux, trois emplois, et puis les gros, euh, les, les, les gros euh, gestionnaires en avant, euh, euh, se remplissent les poches sur euh, le petit peuple. Donc, euh, c'est ça la, la, la situation actuelle. Et je pense, comme je vous dis, euh, que ça peut se solder par un, un, un salaire universel après cette crise-là. Euh, ça, c'est ce qu'on a euh, vécu dernièrement. Euh, je parle à partir de la ligne ici. C'est euh, ce qu'on a vécu les derniers jours. <rire> c'est vraiment solide comme chute. C'est vraiment un record. Euh, et la, les repos ici, là, depuis septembre, octobre, l'argent qui a été injecté pour souffler encore le marché, oh, bien on a tout perdu. C'est comme si euh, l'argent que le gouvernement américain a brûlé, peut-être c'est 1000, 1200 milliards, je ne sais pas, en très peu de mois, il avait fait ça pour repartir la machine en crise. Il est allé faire ça dans un sommet. Donc, c'est tout brûlé. C'est ben, brûlé dans le sens que de plusieurs profitent de ces situations-là, mais euh, euh, regardez la situation, c'est ça le le, le solde de, de, de la politique de la Fed. Donc, euh, coup, qui est coupable de cette chute-là La Fed certainement, Donald Trump certainement, euh, les systèmes politiques américains qui euh, ont trompé le public en disant que c'est euh, tout est beau, tout va bien. Non, non, non, certainement. Mais ceux qui payent, c'est les petits encore. Donc, euh, c'est un peu, euh, même, c'est plus que ça. Ça, c'est le 27 février, 2h49. On est plus bas que ça. On est rendu à 2800. On est rendu ici. Euh, j'ai vu le, j'ai pris le graphique sur, euh, euh, mais c'est plus loin que ça. On est rendu, je pense, c'est 2800, mon souvenir. Je vais aller voir, ça vaut la peine. Économie, on va aller voir les indices. 2954, qu'on a fermé. Pour sûr que, mais on est allé à 2800, mais... Euh, OK, on retourne. C'est ici, bon. Donc, euh, c'est un peu la, la, la, la, le, le plan à long terme. Donc, euh, il y a encore du jeu pour que ça tombe. Puis, comme je vous dis, est-ce qu'il faut euh, euh, réacheter, comme ce qui s'est passé en fin 2018, décembre 2018, j'attendrai, il faut pas, pas prendre le couteau. Euh, et puis, le, le choc est tellement violent en une semaine... Si vous regardez ça, il euh, n'y a rien qui a battu ce choc-là. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait avoir un petit rebond, mais on pourrait se retrouver dans une, une situation semblable à ce qui s'est produit ici. Donc, on serait seulement à la première cassure, un petit rebond, et on pourrait jouer un peu comme ça et retomber vraiment, vraiment bas. et Il y a plusieurs scénarios sur le long terme. Euh, euh, on va le regarder tout de suite. On a on, sur le Standard Poor's. Ben on peut aller sur le Dow Jones, qui est quand même l'indice le plus. Euh, ça, c'est cassé. Support ici. Euh, on a encore des supports ici, mais je, regardez, j'ai tracé une ligne ici. Comme Si on a bien confiance, on pourrait <rire> peut-être pas casser ce support-là, mais hum, ça s'en va à la baisse ici. Le RSI a cassé, donc euh, on pourrait descendre et que ça pourrait jouer un peu euh, comme euh, ici, là, dans, en 2018, fin 2018, début 2019. Mais la chute est tellement violente que le petit rebond qu'on peut avoir, on peut continuer à descendre. Ou on peut avoir un rebond qui peut être plus important. Euh, regardez ça sur le long terme. Je vais aller au niveau mois, mensuel pour encore rappeler la situation qui s'était produite euh, au crash de l'an 2000, parce c'est plus évident, je, je prends le Nasdaq, parce que le Nasdaq c'était plus évident comme euh, folie d'achat, donc euh, c'est une situation qui est très très similaire. Euh, la tendance a été cassée, mais pas tout à fait encore, on, on a du jeu ici. Là. Mais euh, pour ça, euh, savoir les supports, les résistances, les supports, Ben ici on peut avoir un autre support dans ces coins-là, au niveau du Dow Jones, et puis après, euh, ça pourrait être ici, mais on va aller sur Standard Poor's, parce que, ok, euh, on a dit support ici, les supports euh, pourraient défoncer 2600, 2000, 2500 dans ces coins-là. Ensuite, on pourrait aller l'ancien sommet, 2100, 2000, dans ces coins-là. Et puis, ça pourrait aller plus loin encore. Ça, ça vient pas c'est un autre support qui est, qui, qui était un, un top, mais qui de, pourrait devenir un support. Là. Ça serait le scénario catastrophe, euh, qui serait euh, 1558 dans ces coins-là, le, les anciens tops ici. Et encore un scénario vraiment, vraiment catastrophiste, mais je pense pas que ça va arriver. Là. Les gouvernements euh, euh, mondiaux ne euh, permettront pas ça. Ça pourrait aller... Euh, Jusqu'à. Euh, on a eu un premier creux ici, deuxième creux et le troisième creux irait, euh, mais je pense vraiment pas. Il euh, va y avoir beaucoup, beaucoup d'interventions. Euh, plus que de l'intervention, il va y avoir des, des situations, que ce soit le salaire universel, tout ça, faire partie de la machine. Euh, de toute façon, la dette devient pas bien important dans ce qu'on est en train de vivre, donc euh, ils peuvent leur mettre de la dette, mais plus que ça, ils peuvent faire, changer les, les, les paradigmes de, de la situation économique mondiale. Ici, c'est euh, euh, la confiance et puis euh, la crainte, la peur et la, la confiance. On était vraiment, vraiment au top et voyez la rapidité avec laquelle on a tombé euh, au niveau du euh, de, de la confiance. On était... Euh, euh, extrême euh, confiance, extrême euh, euphorie au niveau des actions. Et lorsqu'on est dans des tops comme ça, il faut faire très, très, très, très attention. Et là, on vient de tomber vraiment, vraiment euh, rapidement euh, dans une base et regarder le temps que ça peut durer. Si on parle vraiment euh, euh, dans un court laps de temps, mais euh, si on, on avait le graphique long terme, euh, euh, ça peut s'en aller dans un bear market. Euh, donc, euh, non, on est dans... Un temps où on doit s'éloigner du marché boursier. Euh, tantôt, je reviendrai au niveau de l'or et des orifères. Euh, regardez là, les, les différents scénarios. là. <coughs> ben, on, a, on a vraiment tout atteint ça. Mais les, les rebonds, où est-ce qu'on pourrait potentiellement euh, se retrouver? C'est très, très possible qu'on ait un rebond. Euh, parce que regardez ici euh, on est vraiment en survente ça s'est fait très très rapidement on a sorti, c'est une vente de feu de peur, euh, c'est pas le coronavirus directement d'un coup oui c'est le coronavirus qui crée la peur, mais quand la panique est installée comme je vous dis, des appels de marge euh, ça, ça amplifie, les robots vendeurs euh, ça, ça amplifie euh, le, on pense que le Dow Jones, une Park Standard and Poor, excusez, va tomber à zéro. Ça arrive pas comme ça, mais en tout cas, on est dans cette situation-là où euh, on pourrait avoir un rebond, mais ensuite de ça, il va falloir surveiller vraiment où est-ce que le rebond euh, pourrait nous mener. Euh, ça, ça se trouve être le Standard and Poor encore. On est dans la même situation. Pas mal toutes les indices, Dow Jones, c'est la même chose, TSX. Le euh, Le Nasdaq, c'est pareil. Euh, les petites capitalisations, il faut comprendre qu'on n'avait pas dépassé l'ancien sommet donc ça c'est un signe qui regarde vraiment pas trop bien euh, on n'a pas dépassé les anciens sommets hum, c'est pas beau euh, c'est assez c'est pareil, on est en correction peut-être en fin de, de, de tendance haussière comme la, les autres indices, ça va suivre pas mal euh, donc c'est sur les indices maintenant on va aller voir l'art et puis, c'est là que euh, euh, ça peut paraître plus euh, euh, épeurant, mais regardez ce qui est arrivé. On est. Ça, c'est sur un euh, mensuel. C'est volontaire que je, prends le, que je prenne le graphique mensuel. Regardez, on a notre retournement ici. On est allé faire un petit jump. Euh, ça fait pas très, très longtemps, euh, ce mois-ci, à as les caresser. Là. On n'est pas allé vers 1700, 10 mais on a fait une pointe ici et on est retombé. Donc, euh, le support, on n'a même pas encore, euh, on a un support ici, l'ancien top, qui pourrait être entre 1524 et, et 1550, ça se trouve être, euh, l'indice pourrait rebondir ici, ou euh, on pourrait rebondir, euh, veut dire aller plus loin, euh, oui, ça pourrait arriver à cause de la panique, mais non, c'est pas, euh, c'est pas, euh, l'or est toujours dans une situation haussière, comme je vous dis, Lorsqu'on s'en va en situation haussière, comme c'est arrivé depuis 2000, voyez ici quest ce qui est arrivé en 2008, la, panne, la fameuse panique. Mais ensuite, puis, c'est ça qu'il faut regarder. Même si on a la panique, mettons, les marchés continueraient à paniquer, l'or suivrait le mouvement. Oui, on pourrait avoir ce mouvement-là, mais à long terme, on s'en va vers la hausse. Donc, on pourrait avoir un mouvement très, très douloureux au niveau, au niveau de l'or. Mais on voit ici le retournement qui est arrivé très, très rapidement. Et puis, on a repris une tendance haussière pendant euh, euh, des années. Donc, euh, c'est la situation de l'or. C'est pour ça que je dis... Non, il ne faut pas paniquer. Au niveau des orifères euh, des, euh, des argentifères, oui, euh, on a eu une bonne bonne débarque, euh, mais ça ne remet pas en cause non plus encore la tendance haussière. Mais c'est comme, euh, les orifères argentifères sont un actif comme les autres. On a paniqué, ceux qui avaient acheté sur marge ont paniqué, euh, les robots ont fait le job, donc tout euh, tout a... Tout a on va dire cracher, c'est pas si paniquant que ça. Là, mais oui, tout a changé de direction. Et là, on pourrait encore euh, euh, garder euh, une comparaison avec les, les marchés. Qu'est-ce qui va arriver? On pourrait avoir une, une peur qui s'installe et continuer une poursuite un peu euh, vers le bas et vers le côté ensuite. Donc, euh, c'est la situation au niveau de l'or et de l'argent. Ce qu'il faut faire, moi, je pense qu'il ne faut pas euh, toucher à ça. On reste là. Le dollar américain, lui, avait connu un sommet ici, mais est en, en descente en ce moment au niveau de l'oscillateur. Mais euh, si on continue à injecter, si on baisse les taux d'intérêt, probablement le dollar américain, je dis probablement parce qu'on s'attend toujours à ça, mais la tendance est cassée, probablement le dollar américain avec une baisse des taux va, euh, va poursuivre une, une chute vers le bas. Euh, ça va être à suivre. Ensuite, pour terminer, je vais aller euh, voir les euh, ce qui était important pour peut-être vous montrer la, la, les taux d'intérêt. Ça, ça se trouve être le taux directeur de la FED. Taux directeur de la FED, on va y aller comme ça ici. Donc, euh, sur le long terme, comme je vous ai montré souvent le graphique, euh, ça c'est 2005-2006-2007, euh, le début avant, avant les sommets, euh, la... la la, les, taux, les taux directeurs avaient commencé à, tombe, à, à, à tomber. Euh, c'est le deux ans qui se trouve à mener les taux directeurs, donc euh, ça avait commencé à tomber. Euh, la Fed a pris des décisions de baisser les taux. C'est à peu près le même scénario que s'est produit. Là, on a regardé ça un peu, mais on, on est en chute. Et puis, euh, ce qu'on pourrait faire, c'est retomber la même situation pendant euh, des années euh, avec un taux euh, directeur très, très bas, voire même à zéro. C'est ce que Trump veut, mais euh, euh, Trump, euh, Powell n'aura pas le choix. Regardez ici le deux ans, on voit très très bien la même situation, mais là on continue une chute, euh, 80.92. Donc on pourrait vraiment tomber à, à presque rien, là, euh, comme euh, ce qu'on a vécu ici en 2010, euh, ben, quand le 7, 8, 9, les taux ont été baissés avec précipitation. Ben, ça, au niveau du fait de fond, ben, euh, en ce moment, les taux directeurs euh, sont en chute libre à tous les niveaux. Regardez, 5 ans, euh, 7 ans, 10 ans, 30 ans. Taux directeur 30 ans, un, un, un, un cru euh, qu'on n'a jamais connu. Et encore, euh, les taux à très court terme, même s'ils sont en baisse, tout est en baisse. Euh, C'est toute la, la courbe qui descend, la courbe de rendement descend. Mais on donne, plus, on donne plus en intérêt pour du court terme que du plus long terme. Je dirais pas du 30 ans, mais du plus long terme. Donc, c'est ça l'inversion de la courbe. qu'on est vraiment inversé euh, euh, pour deux mois. Ça veut dire qu'on se fait confiance, euh, mais euh, à très, très court terme, pas trop long terme. Donc, c'est un peu la situation... Euh, comme je vous dis, lors, euh, le scénario est toujours le même, euh, dans des ventes panique comme ça, euh, il ne faut pas paniquer. C'est sûr que le coronavirus, c'est loin d'être euh, réglé. La pandémie euh, se propage à travers la planète, mais il faut mettre ça quand même en perspective. Lorsqu'on a eu le H1N1 dans le passé, il y a eu une grande panique aussi qui s'est installée. Souvent, la peur euh, guide plus les marchés que le, le, la, la raison. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, ça fait longtemps qu'on le dit, euh, c'est moi qui le dis, ça fait très très longtemps que le marché soit qui a été dû pour une correction ou soit... Euh, euh, que ce gonflement de, de bulles, des bulles euh, devait euh, s'arrêter bientôt et je pense qu'on est peut-être à la veille justement de, de, de reprendre le souffle, euh, peut-être euh, on va tomber en beer market et il faut se dire que les beer markets habituellement, euh, c'est pas très long c'est très raide, mais c'est pas très long, regardez ici euh, eh bien, en prenant mettons le pour vous montrer OK, on va finir avec ça. Lorsque les... parce que c'est la période la plus significative qui est arrivée d'une du, bulle, ça arrive, on avait eu un rebond, ça arrive assez raide, un, un, un beer market. C'est pas... habituellement, les bull market sont très longs, et les beer market sont assez raides. Une année, deux ans, euh, ici c'est la même chose, on est tombé 2008 2009. c'est arrivé très très raide niveau Regardez, c'est arrivé très très raide. Mais là, on a été soufflé, soufflé. On a injecté de l'argent dans le système avec les QE. Euh, c'est effrayant. Et encore dernièrement, crise des repos et autres QE. Donc, euh, oui, on pourrait euh, avoir une baisse euh, rapide euh, qui serait peut-être de l'ordre de. Ici, euh, si c'était euh, de 2000 à 2002. On est reparti 2003. Là. Euh, ici, c'était plus rapide encore. Euh, décembre 2007, euh, le cru était en 2009. Et ici, on pourrait avoir une baisse très, très, très rapide, mais qui pourrait... Euh se revirer, peut-être en un an, un an de douleur, de souffrance. Et ensuite, ça va être la même chose. Les médias traditionnels vont nous dire qu'il ne faut plus acheter à la bourse. On a été lavé parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont être lavées mais ça va être le temps de réembarquer dans le marché. Donc, c'était mon analyse. On se revoit bientôt.